Vous ne le savez pas encore, mais vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. En effet, en cliquant sur cette vidéo, tu as la possibilité de gagner une carte Google Play qui est cachée dans cette vidéo. <rire> non, non, non, non, bah non. Bah non Non Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez cliqué pour un One Piece UHC. Et vous avez bien fait, parce qu'on va pas être n'importe quel rôle. Kaido, vous le connaissez, un sacré rôle, rôle solo. Enfin, en duo, il doit gagner avec Queen. C'est vraiment un mec génial. Pour faire simple... Le rôle est compliqué. <rire> Je suis désolé. Kaido a une petite poisson d'eau, une bouteille d'eau qui se balade. Sa petite bouteille de vitelle à côté à proximité. Il a la possibilité d'augmenter sa barre de saké. Qu'est-ce que le saké Non, le saké, c'est pas quand ton prof t'a mis une mauvaise note. Il t'a saké. On dit non, c'est pas ça. En gros, le saké, c'est une barre de pourcentage de 0 à 100 Toutes les 10 secondes, tu perds 1 de saké. Et en fonction du pourcentage de saké que tu as, tu as des effets un peu spéciaux. Entre 0 et 30 tu as force. Entre 30 et 50 tu as résistance 1 plus un cœur supplémentaire. Entre 50 et 70 tu as une espèce de fire à en plus d'être entouré de particules de feu. Ça a un peu pété. Entre 70 et 100%, tu reçois une hache. Cette hache te permet de taper un joueur qui sera expulsé à 200 blocs. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 200 blocs sur une map. Et en plus de ça, ça lui enlèvera 5 heures, Comme ça, d'un coup. Boom. Par contre, faut faire attention parce que si tu dépasses les 100% de saké, tu as nausé pendant 10 secondes et des malus, c'est un peu pas ouf. Hein. Sachant que quand tu bois ta bouteille de vitel, tu as entre 15 et 30% de saké. D'un coup. En gros, pour expliquer aussi mon duo, je suis en duo avec Queen. Queen, ça veut dire reine Reine, ça veut dire, bah, reine. Genre comme la la pizza reine. Et en gros, Queen, a la possibilité d'infecter des joueurs. Et chaque joueur qu'elle infecte, en fonction de la distance qui sont de, du personnage de Queen, vont recevoir des malus, du, des flammes, des la nausée, des trucs comme ça, du poison. Enfin bref, c'est un peu galère. Si vous voulez jouer ce mode de jeu avec nous, il n'y a aucun souci. Il suffit de venir sur Twitch. Si vous avez un prime ou un sub, de le balancer ou tout simplement de rejoindre le Discord pour faire les games viewer sans être sub. C'est possible qu'on en fasse de temps en temps. Je vous laisse avec la game. C'est maintenant tout de suite là. Mais avant Mesdames et messieurs, avant de commencer la vidéo, je sais que vous avez tellement envie. Ouais, moi aussi j'ai tellement envie de découvrir cette game. Vous avez la possibilité de gagner un frigo. Oui, non, c'est pas une blague. Euh, un frigo Xbox en plus. Instant Gaming vous fait gagner 10 Xbox Game Pass de 3 mois. Plus... Un frigo en participant au concours en dessous Dans la description C'est un tirage au sort et tout Peut-être qu'il y en a qui seront pris Inch'Allah hein, comme on dit En plus du deuxième lien qui vous fait gagner un jeu aléatoire Donc franchement euh, les frérots quoi Moi je les remercie parce qu'ils me soutiennent depuis septembre déjà Ça fait déjà presque un an Putain on va faire une fête et tout Fouh Donc voilà C'est pas une obligation Mais si vous voulez participer C'est cool comme ça ils voient que ma communauté elle est présente et tout hein. Voilà En tout cas je tenais juste à vous dire que je vous aime C'est cool de dire aux gens qu'on les aime non Je sais pas je pense Ouais je vous aime T'as pas le. Je... Vous êtes maillot. Ouais, il a même pas écrit vous êtes maillot. Quoi Attends mais je rien. quoi Attends mais j'ai quoi Je comprends pas. Ouais, ah bah je... qui a dit ah, qu'on pouvait ah. pas bouger avec Nami Oh la la la la la la. Je pense qu'il a pas eu son rôle alors le ref. Ah ouais. Ça va là l'équipe Bon les gars je voudrais pas dire mais y a un mec qui, qui, qui était là et qui se cacher sous les l'éléphant je crois. Cache-toi, vas-y, où ça Ah là là J'ai pas vu son pseudo, je sais. Bon oh, moi j'ai zéro, je suis jamais allé. Voilà, je veux des diamants. Allez. En vrai de vrai ça se voit extrêmement vite Il m'explique le mode de jeu Il m'explique le mode de jeu Il est pas Il s'est écouté un peu ce qu'on disait Je sais trop à Vas-y vas-y il nous a attaqué, j'ai buté hein. c'est pas mon. Mais c'est quelqu'un là je... Par contre je... pas ouais, Bichard passe les gaffes Ouais gros j'avais 3 Bichard s'il te plaît. Je... Il en avait trois, il en avait 3 sur l'île, pardon. le mec il disait qu'il y avait euh. Qui... qui était méchant avec je sais plus qui euh, parce qu'il parlait de la liste ou quoi. Hein Il était mort là. Y'a un. Bah, le mec, mec qui est mort là, euh, late. Ouais. Il a dit que Ayoub il était soit méchant, soit. Enfin, soit solo, soit Akainu. Euh, Flair, toi t'as pas l'info sur euh. Jazio Parce qu'il parlait de Jazio tout à l'heure. Sur Jasio Jazio Euh. Non, j'ai pas d'info. Parce que je crois, crois qu'il disait qu'il ah était Ah si, c'est le... peut-être lui avec Ayoub, justement. Ok, ok. Bah, du coup, vous avez quoi comme info Bah, euh... Jazio, il est peut-être méchant, quoi, du coup. J'hésite à le. à le fumer. Mais euh, vas-y, il m'a dit sa première game et tout, c'est trop triste, c'est ah oh putain, putain. Casse les couilles Restons cachés Restons cachés Je veux qu'on joue à, à celui qui meurt, il a gagné Il a gagné Ça, c'est... Oh, c'était obligé Désolé, mec Sinon, ça va, toi Et toi, ça va Ça va, ça va T'as passé une bonne game Ouais, très bonne game Bien, voilà. tu, tu es avec le pire, mate, hein, donc si tu veux en faire une vidéo... <rire> ah, c'est fini, c'est fini, je peux pas. juste pas qu'on traîne trop ensemble, genre un peu mais pas trop. Salut ouais, Salut. Salut Mais t'es où Je suis au-dessus. Ah t'es au-dessus Mais il y a la canicule, mec J'allais me dire, il est méchant parce qu'il est, est au-dessus, tranquille, genre. C'est quoi, tu es mort là bon, Quoi Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est quoi la porte Maintenant, c'est une les gens du zéro, Amine et j'ai des infos de fou, j'attends juste de trouver Marwan. Ah, ok, vas-y, vas-y, ok. Salut as vu Marwan Aye. Non, mais je pense que j'ai une info. J'ai une grosse info, ça mère. Hein. Ah ouais Genre ah sur oui, l'échelle oui. des infos un... Ah, sur l'échelle des infos, c'est vraiment une info. Vraiment ok, pas bah moi bon bon bon je reste avec toi, Amine. <rire> un... <De> go... <rire> ah, bah ils étaient en train de sauter, poulot. Euh, euh Kakushou, Marwan. Marwan Vas-y, Amine, vas-y, ah. dis-moi ça. quelqu'un, toi Ou pas Non. tu deux secondes. savoir Hein Méchant. Je pense avoir un méchant, mais vas-y. Ah, si vous voulez, j'ai les codes en road. Vas-y. J'ai le truc en Vas-y, si vas vas-y, vas-y. Il moi. Dit... Moins 275. Ah, bah, il méchant. 35, ouais, je ah, est méchant. Jure. Je lui fais confiance, hein. Je te fais confiance hein. je te fais 100%. Je, je, il a l'air d'être sûr de lui. J avoue, j avoue. Surtout lui. Faut lui oh faut non, lui. je lui fais confiance. On est trop juste, hein. Merci. Et il a l'air d'avoir un rôle euh, de fou, frère. Oh, ouais, il est un. Il Qui tant comme ça, là. Cheeky C'est ouais, ouais, je connais exactement son rôle. Oui. Wesh, oui. il fait un peu mal j'ai l'impression aussi. le frère. Il, il est bien un killer ou quoi Salut gars. Vous le voyez toujours Ah oui il est... Ouais, là, oui, là. En fait, je sais pas si on a Il a pas gap beaucoup hein, si Ah, il a pas... Ah donc deux types résistants genre. vois. <rire> il y a ah, Non. Ouais type 24. Moyen hein <rire> Ouais, résistance tout ce cœur. Putain il a dû avoir un cœur, un hein, truc. je pense. Je sais pas il ce qu'il fait une 24. Non. Non, il a ça. Et il court bien en plus, hein! Ouais, ah, il court bien. C'est ah, voilà! Ouais, vous l'avez. Okay. vu, ok? Je vais te dire, il Marwan. Et je connais les deux autres. Ah ouais, je veux. Mais attends, mais comment c'est possible? Comment tu les en en ai en entendus. Les gars, en trois gaples, les gars, c'est <rire> trois. Non, non, les t as, t as, t as, genre, <rire> il était Ils ont dit, Ils ont dit, ouais, on est dans la merde, je peux affecter Marwan. Et est-ce que les autres, ils ont été dedans ou pas? Oui. Ok, bah attendez. Vous avez le pantalon en vrai? j'ai un pédon en pantalon. Tiens. Ah, je vous donne l'info. Euh avait un mec en début de game, il cherchait beaucoup Marwan, je lui ai dit pourquoi il a fait Pour une raison spécifique. C'est un Sanji soit c'est un bon duo. Bah Sanji Nami sont morts Ah ouais je pense que c'est un bon duo alors. Bah... Ils sont C'est le Katana Zoro mais si c'est un autre rôle, il a pas le rôle Ils sont partis. Bah là il y a Ozir. Mais il y'a du stuff là Mais ouais je viens de récupérer Singa Tu fais quoi Mais tu fais quoi Mais tu fais quoi Mais tu fais quoi Attends ah, ça fais quoi fait ça fight il fais tu fais qui fait Ah de... <rire> de... de... Amine t'es safe Oui je suis safe bien sûr il est. méchant ah bah, bah... est... <enfant> euh, Mais Amine c'est celui qui. Ah là là est devant nous Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder C'est Dragon Thunder Là Il a Il a Thunder C'est Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder Thunder Mais Thunder Thunder Mais Thunder Thunder Thunder mais les gars mais, mais bien sûr qu'on aurait pu les fight, mais pourquoi vous faites des bas, genre Mais parce que moi je peux pas fight en fait Pourquoi <rire> <mais rire> tu juste 4 quoi bien, Donc au je peux pas fight Ah oui, mais on était pas 4, on t'es 3. 4. Non, mais moi je pense que Marwan il est méchant, genre Quoi <rire> T'as pas fight, as pas fight parce qu'il savait qu'il avait il... pas être tapé Non, non, si il m'a dit vous êtes trop Mais si ah, t'as je... pas voulu fight Mais bien sûr que si mais non Mais qu'est-ce que C'est pas du tout ça Mais si T'aurais si, pu fight méchant, non, On m'a dit non peut trop Non je pense 3. que t'es méchant hein. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais je pense que, que, que t'es méchant tu Non mais vraiment Vraiment T'as oh, évité fight T'as évité oh. le fight genre Mais oui Il est passé à côté d'eux Mais... Mais je mais, mais, t'ai mais, mais, mais, dit trop. Mais je, mais je t'ai vu ne pas le taper T'es un mytho Mais bien sûr que si Mais tu l'as pas tapé Mais t'es un mytho là Ah c'est bon Ok Oh il est fight pour de vrai Oh, non il merde, me dois de dessus, Bichard de de hein. attends toi, je te dévore, je t'aide euh, Faut pas me... Attends, ouais. Ah t'es vraiment méchant, du coup <rire> C'est <Mais non>, mais... <rire> pas de gap hein Mec Vous me dans un pont, mais... ouais, bon Et pas. Déjà, je te tue des... Non je suis taille, je suis je suis non je suis safe, je, je suis Mais what the fuck Ok, attends, aide maronne, aide maronne, aide Marron Ah ouais, il va, mais... On est tué un, fois, tu enfin, Sur toi, sur toi sur toi, sur toi Thunder, thunder, thunder, thunder, attends. Ah sur moi, sur moi Thunder Je suis pas méchant Non non il, safe, il safe, non il est safe, il est safe, il est safe Il est safe Il est Non mais les gars partez si vous vous fightez pas genre euh, y en a un qui peut venir, attends que quoi, quoi, c'est peut-être du relais oh, ah, C'est du, du, du relais, bah y'en a... Non bah on roulait, on va Ben bah, ah, bah, ah, ah, les gars pas dessus quoi Amine, j'oublie. Je voulais attaquer je attaquer Les gars mais Ouais, oh, oh, Thunder il a du fou non non non c'est du relais Vous pouvez pas, il faut vous décaler Sur moi Vas-y on arrive Essaye de tempo, Essaye de tempo, Essaye de tempo. T'inquiète il a un bon rôle hein Ouais Par contre non Pourquoi je... T'es malade toi le Frérot oui euh, Je ouais, oh, viens de le fight ouais. hein frérot tiens, tiens Tiens Tiens tiens, tiens. Attends mais le mec il m'a mis à deux coeurs Il m'a ramené son DB C'est vrai C'est vrai en Il a prends pas les gammes alors qu'il a pris les gammes de l'équipe d'avant Ah j'avoue tu l'as empatté Tu l'as empatté Ah En face y'a quelqu'un c'est déjà. Ah, bah ah bah c'est ah bah safe, bah oui, c'est safe. safe. Bichard c'est une question okay. ça fait quoi d'avoir 3 kills Euh. 2, pas 3. Ah merde. <rire> <rire> Donc Attends, euh, si bien voyez. tenté. Et Bichard et Flairpier, du coup Bichard pas de safe Hein et quoi Moi, Moi je le safe. Comme ça ouais okay. je Le safe. J'ai ouais, pas eu de chance. J'ai confiance à 100%. Ouais, si ouais, il aurait été rôle solo il nous aurait détruit au bout d'un moment. Ok, bah ben alors ça fait. Je peux vous faire comme ça. Il reste des marines à fumer. Hein. Vas-y les ouais. gars, faites. Euh, Youb, euh, probablement marine. Puisque je l'ai entendu okay. euh, avec son clavier là, fait venir je ne sais quoi derrière un arme là. Où ça, peda Pour moi, Brasigali il est méchant, frère. Il, prenne... il est tout le temps en zéro, il fait rien. Attends, un Pokémon est méchant Wesh. Wesh, des Demon Boots qui sont même pas en Mais je déteste les MLG là -bas, là -bas. Venez, Quoi Jure. Il est mort là-bas. Et il était mec, c'est Adidas. Mais il va c'est où Adidas Je sais pas. Attends, oh, attends, attends, viens, je, je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il y a du monde là-haut. En vrai, si on trouve le dernier paléglyphe, euh, on est bien. Le rod, dernier rod Je crois savoir où il est. J'ai vu un, un rod à un moment pendant que je me faisais courser et en fait j'ai totalement. Euh, ouais, euh, mais il a peut-être déjà été fait... utilisé, tu sais. Ouais, mais, mais façon, on a besoin d'écho. En, en vrai, je pense avoir compris ton rôle, toi. Non, mais non, mais je. En fait, pendant que je me faisais courser. J'ai vu un rod, mec Y'a un mec à notre droite, y'a un mec à notre droite, y'a un mec à notre droite T'as dit Ah bah c'est bon, il est safe. Oh, t'es t'es où toi Y'en a un qui... y'en a un qui doit partir. Alors moi je dois rester à côté de Pirate, je te l'avoue, donc euh... Là, il est là le rod. Je me disais... Ouais Vraiment, je me suis fait courser Oh, le vieux Robin <rire> Je me suis fait courser, mec il faut faire quoi à partir du moment où on a toutes les co Il faut trianguler. Il faut aller Il au faut centre de toutes tu les co. pas demander à ton chat de le faire. Mais non, non, c'est juste la triche. Comment on triangule Attends. Comment trouve-le Attends. C'est bien ça, frère. <rire> Marotte, c'est son chat qui le fait, c'est pas lui. C'est vrai on fait, on fait la moyenne des X et la moyenne des Z. Ok non, Attends, on voit, on voit toutes les co. Non, 328. Ah, les... Que les X ouais, okay. 328. Ouais. Moins 275. Ouais. Et moins 6. Moins 281. Ça fait 47 on divise par 3. C'est ça le chat Ça fait 15,6. Les Z euh, Les Z C'est moins 132, moins 147, moins 308. Ouais. Divisé par 3. Ok. Ouais, je suis à deux chercher le Rod pour pas qu'il le prenne. Ah, le One Piece. Euh, bref. Wesh C'est le groupe de Marwan. 100% c'est le groupe de Marwan. Marwan, de Marwan. Oh Marwan pour moi, en vrai, c'est encore Marine. Vous êtes sûr qu'il est safe, Marwan <rire> Ils il sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il était là, le One Piece, il est juste à côté. Il le est le là. C'est lui, c'est eux, c'est eux. C'est qui l'ont. Moi, je suis safe. oui, bien sûr. Par contre ils étaient en dessous attends attends attend attend, venez au les venez attends. Ouais mais lui il est solo derrière juste en face sur vous Ils sont là Non non ils sont là ah, lui Bah lui Marie écoute, vas-y c'est part Non mais du coup ils ont, ils ont eu tous les gars Ohlalalala là, là. La droite aussi ah, et soumets, soumets, cher, Ça les... ils sont méchants, ils sont méchants C'est la main, c'est la ça. Quoi Eh ah bah ouais les gars ouais c'était croing du coup Non mon rôle est bugué Je les speed force pendant encore 2 minutes mais frère, pourquoi rôle il est bugué ah, je, sais je peux même pas, pas utiliser mes... Frère, je peux même pas utiliser mes compétences, quand juger, non mais ça pue sa grand-mère de Non, c'est ce parce qu a... que ton mec il a activé le... Non, non, la vie de ma mère, non, ça pue sa mère. Aïe Ah Regarde pas, j'ai l'existence. Ah non, c'est très très drôle. Mais enfin, en... toi Ouais, ouais, suis, Non Oh, ah, ça de... Mais il est Marwan Mais ah, Marwan. moi moi moi Oh, ça vient! Ouais, descends, descends dans es descendez, descendez, descendez, descendez! Bah là, mais t t ils sont bah, bon, dans un, un autre quoi, fight, c'est toi qui rentré dans mon fight, ah, ah, fight Non, non, non, non, non c'est vous qui avez Moi, a... oh, y'a Queen! Y'a Queen! Queen. C'est Marwan le solo! C'est oui, Bah, oui, moi. oui, c'est moi, c'est ça! Bah, c'est pas bizarre, toi! C'est moi quoi! Ouais, bon, allez, d'accord! Y'a un mec des Bah, si, bah, bien Oh je suis mort. je meurs je meurs je meurs je te je un, je meurs je meurs je meurs je meurs je marche je meurs je meurs je Il je meurs je je je je je un mot Parce qu'on ne voit pas, c'est hyper chiant, genre. Ouais, c'est pour ça. Bah ouais, genre... C'est euh, même pas de faire tes coups et tout. C'est tout le temps comme ça Ouais. En fait, c'est une météo, c'est la météo. Wesh, ouais. ouais, je... Kido que... qu que... Ah Ah Ok. Oh, on va pas se tuer, je crois. Bah alors, je vais prendre le poli bif Comment je déclipse Clic droit dessus Sur, sur, sur la chaîne. Quoi Bah attends, mais t'es Kido Oui. Mais c'est.. Attends quoi ah, Je croyais que c'était Thunder. C'est difficilement cachable. Hein. J'avoue. J'étais Kaido. Ah ouais non, ils sont trop bien la marine. <rire> T'as très bien joué l'autre, honnêtement hein. Comment pas. Il était presque. J'aurais aimé le garder en vie. Mais pourquoi tu veux le tuer oh, Il est ça. safe euh, On pourrait pas, euh, pas hein on moi j'ai le premier degré, j'ai vraiment besoin de personne, je pense. Bah, j'ai besoin de personne. Mais ils sont 8 En vrai, il y a trop de solo, hein. À la fin, ça va être trop de gars, je vais mourir juste pour ça. Non, non, non, non, moi je vais arracher Bichard aussi. Je comprends pas alors. Et en fait, ce que tu comprends pas en fait, c'est que la marine, ok, ils sont vite pour le long de solo où on est, bah vas-y, quoi, on va, ça va être du free, quoi. Bah, on va tous se quoi, les rôles sont beaucoup plus forts. Non, il est Kaido. Non, bah, vraiment. Je comprends pas en fait. Il reste 8 marines, je comprends pas pourquoi ils se tapent. Oh non bon je Moi je les suis parce que si on croise des marines ils sont utiles. Mais Marwan, pourquoi, tu... pourquoi tu... Pourquoi tu... Tu peux pas que tu en avais trois les marines ici Non, il y a un autre mec là. Ouais mais il est où Je sais pas frère. Bah voilà de la map, est... Pourquoi il y a... y a un Jingle Oui. Je ah Pourquoi Parce que je. Combien Non. Attends, je vais pas fait. te tuer là. Je vais te Je vais trop tuer là. Je un peu tué marrant Je hein, quoi. Marrant, pas loin tuer loin il Je mort de chute. Euh, ouais, bah les gars, Oui mais je suis Bah c'est ce que je veux, mais bon, C'est avec vous, ou pas Non, je veux c'est Non bah non, les groupes, les gars, les gars, les groupes, non mais vraiment, mais je je le dis, je l'ai dit, vraiment, regardez. Mais ça, ça, faut que ça, me faut Adidas, vas-y. Tu peux, tu peux être en face. gauche, Mais pour... vous étiez pas trop, il y a deux secondes Ah il y a un je peux venir. Il un qui m'a dit que Ah ok, ok, ok. Pourquoi je te frappe le feu d'eau, moi Bon bah, je suis une nice. Prends une Bichard a pu défaire. Oh bah, es cool, non, bah, t'es con, cool, t'es con. Cool. Oh, Bichard, arrête de Oh, c'est un on j'ai pas défaire. T'as tapé C'est mon rôle. Mais c'est quoi ce rôle Désolé. Mais c'est quoi ça Non, il est mort. Mais c'est quoi ça le mec m'enlève mes effets, et en plus, je peux pas le taper, genre Mais on est où Que ses coups, au moins qu'on puisse le caber, qu'ils prennent pas de dégâts, ok, mais au moins qu'on puisse le taille le caber, non C'est cool de dire aux gens qu'on qu les aime, non Je sais pas, je pense. Ouais, je vous aime. Non, toi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu dois me juger, hein. Tu sais que tu dois, tu veux les intros, tu dois...